Bonjour à tous, euh, bienvenue à, à ce nouveau petit déjeuner décideur chercheurs de l'Institut Paris Région consacré au Data Lab. Euh, Brigitte Guigou, chargée de mission à la Direction Générale de l'Institut, organisatrice de cet événement avec euh, Dany Nguyen-Long, directeur de notre département de Mobilité et de Transport, vous présentera en ouverture nos invités et l'enchaînement de la matinée. Tout le monde connaît l'importance de l'information, de la donnée dans le fonctionnement de l'entreprise, nous avons besoin de savoir pour agir combien de clients nous pouvons toucher, à quelle distance, quels sont leurs revenus, sont des, de très anciennes données. Mais depuis peu, on s'intéresse non seulement à la valeur de ces informations pour soi, mais aussi pour les autres, et certains parmi les plus âgés euh, se souviennent peut-être que les premières cartes utilisées par les randonneurs étaient déjà un détournement puisqu'il s'agissait de cartes d'état-major de l'armée qui n'avaient euh, pas été conçu pour faire de la, de la promenade. Et dans nos métiers, il nous arrivait régulièrement d'utiliser l'annuaire téléphonique pour le détourner, pour réaliser des enquêtes, tirer des échantillons. Bien évidemment, nous sommes entrés aujourd'hui dans une toute autre dimension en raison de la croissance exponentielle des données produites grâce au numérique. Et certains en ont fait immédiatement un business. C'est le cas, par exemple, de toutes les entreprises de l'économie biface qu'on appelle aujourd'hui les plateformes, qui collectent des données d'un côté les vendent de l'autre. Et l'idée de, des data labs est venue de là. Euh, moi, je suis orange, moi, euh, Coyote, moi, EDF, moi, Carrefour. Je dispose de données qui, pour certains, ont un autre usage et ça vaut de l'or. Comment puis-je les réemployer pour les vendre il s'agit donc de considérer la donnée, celle qu'on produit ou celle qu'on collecte, comme un actif à valoriser et avoir une réflexion stratégique sur la manière d'y arriver. À l'ère du big data et des capteurs, est-ce qu'on peut se passer encore d'une telle démarche dans n'importe quelle entreprise et Je vous souhaite donc une matinée riche en enseignements euh, et je passe la parole sans tarder à Brigitte. Merci, euh, merci Fouad, bonjour à tous pour euh, donc euh, ce nouveau petit déjeuner décideur-chercheur. Alors ce matin, euh, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, nous allons nous interroger sur ce qu'est un data lab. Euh, le terme, on va le voir, recouvre des réalités très différentes, hein. c'est un terme un peu fourre-tout, c'est un terme à la mode, euh, donc on va essayer de mieux comprendre euh, à quelle est son utilité pour les acteurs publics de la ville, pour les collectivités locales notamment, mais aussi pour les agences d'urbanisme. Quelle est son utilité et euh, qu'est-ce que cela produit comme transformation sur euh, la gouvernance urbaine dans les relations entre euh, les différents acteurs, euh, publics et euh, privés Quels sont… Euh, Lorsque l'on veut, lorsque l'on souhaite mettre en place un data lab, ce qui est le cas de nombre de collectivités aujourd'hui et de certaines agences d'urbanisme, quels sont les prérequis pour le mettre en place, comment trier, traiter, agréger, représenter et aussi surtout donner du sens à cette masse de données Quels sont les apports et les limites de ce type d'outils on s'interrogera aussi de manière assez, assez concrète hein, sur le type d'organisation à privilégier euh, pour un acteur public qui euh, a pour projet de mettre en œuvre et en place ce type d'outils. On regardera notamment du côté de la métropole de Lyon euh, et on prendra d'autres exemples. Donc, quel mode d'organisation, quelles sont aussi les compétences à privilégier et comment organiser euh, le lien, la coordination entre les compétences d'experts nouveaux qui pourraient arriver, data scientists euh, ou autres euh, nouveaux euh, types de métiers, et par exemple les géomaticiens ou les experts métiers, si on parle des agences d'urbanisme. Voilà, comment articuler euh, nouveau, nou nouvelles compétences et euh, compétences déjà en place euh, dans les organisations. Alors, euh, pour cela, nous allons nous appuyer sur trois euh, points de vue, trois avis. D'abord celui de Dany Nguyen-Long, qui est ingénieur euh, pont Paris Tech, titulaire d'un master en informatique et qui est le directeur du département mobilité et transport euh, de euh, l'Institut Paris Région. Ensuite, euh, nous donnerons la parole à Antoine Pourmont qui est chercheur en sciences politiques, euh, qui est directeur scientifique de la chaire Ville et numérique de l'École urbaine de Sciences Po, et puis, nous passerons ensuite la parole à Guillaume Lecoeur, qui est responsable du pôle données et innovation de SNCF Réseau et qui va nous expliquer sa démarche. Donc, voilà pour le programme. En termes de timing, nous sommes ensemble donc pour une heure et demie. Chaque intervention, alors l'intervention de Dany euh, fera une dizaine de minutes, les deux autres une vingtaine de minutes. On aura un certain nombre de questions Ensuite, et notamment, je vous invite tous à poser vos questions dans le fil chat que vous allez trouver sur la droite de votre écran et nous pourrons ainsi reprendre les questions que vous avez posées et avoir un, un échange avec nos, différentes nos différents intervenants. Voilà, et je remercie aussi Elie Dupont, qui est chargée d'études de transformabilité et qui va animer notre fil chat. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Dany qui va euh, nous présenter euh, un euh, PowerPoint et qui va s'interroger sur à quoi servent les data labs, l'exemple de la mobilité des transports. Dany, c'est à toi. Merci Brigitte, merci Fouad. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, bonjour à tous. Hein. Je, je, je vous propose un, un cadrage général sur le concept de Data Lab euh, et de l'illustrer par un cas d'usage qui est, ce, qui est le, le, notre tableau de bord de suivi de la mobilité qui a été mis en place en novembre 2020. Et donc, j'ai neuf slides. Alors, euh, d'abord, un Data Lab euh, se base principalement sur euh, l'utilisation du, du Big Data, mais aussi d'autres technologies Là, vous, vous avez un graphique euh, qui vous montre la part des entreprises susceptibles d'adopter des technologies d'ici 2025. Euh, C'est de source de World Economic Forum. Euh, et vous voyez, alors ça va du cloud computing, big data, Internet des objets, etc., jusqu'à jusqu l'ordinateur quantique. Et vous voyez que le big data euh, occupe une bonne place euh, puisque 85% euh, des, des entreprises envisagent d'utiliser d'utiliser, d'exploiter le big data euh, d'ici euh, 2025. Mais en fait, le big data est très lié en fait aux autres technologies, hein, au cloud, euh, à l'IA, euh, à l'ordinateur quantique, au calcul haute performance, modélisation, simulation. Donc en fait, ces technologies sont, sont indissociables en fait pour euh, entre elles pour avancer. Euh, le, donc, euh, le, alors si on reste sur le big data, hein, donc il, il est caractérisé par euh, les fameux 3V, donc volume, variété, vélocité. Donc c'est bien connu depuis 20 ans. Je, je, je, je ne développe pas. Mais dans le domaine de la mobilité, en, en, euh, on cherche des données d'usage en fait, de fréquentation, hein, qui sont beaucoup plus difficiles à collecter que les données d'offres. Et là, j'ai retenu quatre caractéristiques. Bon, d'abord le volume de données. On parle aujourd'hui aujourd de, de gigaoctets bientôt de tera, octet, de péta, Octet, 10 puissance 15, IOTA, 10 puissance 24, et puis un jour euh, très lointain, ce sera un Google, hein, 10 puissance 100. Ensuite, sur la variété, donc euh, ben, en fait, ce sont les traces numériques des déplacements qui sont donc euh, nos déplacements sont, sont géolocalisés, hein, euh, donc avec les données de type GPS, les données des opérateurs téléphoniques, les FMD, les données par exemple télébiétique également. Ensuite, les données sont, sont, sont, euh, sont caractérisées parce qu'elles font sont du quasi temps réel. Au mieux, on trouve des données en open data disponibles à J1, par exemple pour les données routières, euh, les données de trafic routier à Paris. Euh, donc, l'idéal, ce sont ces, ces plateformes d'accès aux données en format euh, open data soft avec possibilité de filtrage des données. Et alors, euh, malheureusement, ce n'est pas le cas pour, pour, pour, pour toutes les données. Hein. Et donc, euh, au passage, donc effectivement, l'open data, c'est absolument essentiel pour, les, pour, les data, pour la réussite des data labs. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis euh, dix depuis ans, hein, depuis l'initiative État Lab. Puis, ça s'est développé petit à petit avec euh, la loi pour la République numérique. Et plus tout récemment, le, le rapport Botorel euh, en a fait un bilan positif. Euh, même s'il recommande un meilleur partage des, des données entre acteurs publics et la nécessité pour les acteurs publics d'accéder à des données euh, produites par, les, par le privé lorsque ces données sont considérées comme d'intérêt général. Et la loi Lhomme va aussi dans ce sens d'ouverture de, de, des données. Et la crise Covid aussi a montré le, le besoin d'ouvrir les données pour permettre aux citoyens, aux, aux, à la société civile, aux chercheurs aux médias de, de s'approprier ces données et pour aider les pouvoirs publics à suivre euh, la pandémie. Et la quatrième caractéristique de ces données, c'est en bas de, de la slide, euh, c'est que ces données sont horodatées, historisées, ce qui permet de faire des analyses d'évolution temporelle qui font l'objet des graphiques euh, dans nos tableaux de bord de la mobilité en ligne sur notre site. Alors, pour mettre en place un Data Lab, il faut avoir à l'esprit ce, ce triptyque euh, collecter, traiter, partager, qu'a évoqué Brigitte en introduction. Alors, il y a deux types, Alors, dans le domaine de la mobilité, hein, il, y a, il, y a deux, il y a les données classiques euh, qui proviennent des enquêtes traditionnelles type enquête ménage-déplacement, migration alternante du recensement, il y a les enquêtes d'origine-destination de dans les gares. Et toutes ces enquêtes classiques sont évidemment indispensables, c'est la référence absolue, c'est de la matière première pour nous, analystes de la mobilité, modélisateurs. Euh, on en a un recul depuis plus de 40 ans, mais elle souffre d'une trop faible fréquence et d'un coût très élevé. Et euh, en période de crise, ce sont des, des données qui sont parfois dépassées euh, à un moment où l'on cherche plutôt à suivre la mobilité en temps réel, entre guillemets. D'où l'intérêt des nouvelles données euh, de type Big Data, ces données innovantes, donc les, je vous ai cité les traces numériques, la, des données de télébiétique, et, et espérons un jour les données issues des capteurs, capteurs 3D dans les gares, les caméras vidéo, euh, dans, les matériels, dans les matériels roulants. Et, et donc, euh, l'avantage de ces big data, c'est qu'elles sont. Euh, donc, il y a les 3V, il y a aussi leur fraîcheur, la, la connaissance fine des origines destination pour les données GPS. Euh, et euh, surtout c'est qu'elles sont gratuites lorsqu'elles sont disponibles en open data. Mais elles ont également malheureusement des limites dont il faut avoir confiance, notamment on n'a pas d'informations euh, sur les profils socio-économiques des, des usagers et on ne connaît pas précisément les motifs des déplacements et puis il y a la question du redressement des données lorsque la, la base de données n'est pas exhaustive. Et, et le Graal d'un data lab en mobilité, c'est la base de données qui serait au croisement entre les données classiques et le big data. En fait, elle existe, presque tout le monde la connaît. Euh, elle, elle, D'ailleurs, tout le monde l'alimente sans, sans forcément le savoir, et il faut juste savoir comment la récupérer. C'est la Maps Timeline. Donc, on y travaille, l'Institut y travaille. Bon, alors, il y a une autre terminologie dans le Big Data à connaître, et Data Lab, alors, les données temps réel, on en a parlé, l'INSEE parle de données haute fréquence, mais il y a aussi des données alternatives, qui sont des, des données euh, utilisées à d'autres fins, que celles pour lesquelles elles ont été produites, c'est-à-dire dans d'autres domaines, bah, tout simplement, euh, par exemple, les données euh, des opérateurs téléphoniques qui sont utilisées pour suivre la mobilité euh, par grande masse ou par origine destination, et puis plus récemment, c'est par exemple l'utilisation, enfin euh, l'analyse des, des eaux usées pour évaluer l'évolution de la pandémie de, de Covid avec euh, plusieurs jours d'avance par rapport aux tests. Et dans notre tableau de bord, nous avons essayé justement de suivre, d'utiliser de, ces données alternatives, par exemple pour suivre la présence des touristes internationaux, internationaux avec des données de transactions de, transaction de cartes bancaires, remontées des terminaux de paiement, hein, ce sont des données en open data sur le site de la BPCE. Et puis d'autres exemples, par exemple pour suivre l'activité Économique. on peut utiliser on pourrait utiliser des données de recettes tva si on pouvait les, les recueillir les données sur la consommation électrique dans le bâti euh, les images satellitaires également euh, dans les parkings euh, pour suivre l'évolution le, le taux d'occupation dans les parkings de centres commerciaux hein. L'ortho ort, photo, c'est une photo les images satellitaires c'est le film et ça qui permet de suivre l'évolution euh, autre donnée, par exemple, alternative, c'est la base de données DVF sur la, les transactions immobilières qui est en open data, euh, avec des données mises à jour tous les six mois. Euh, donc, par exemple, pour suivre les effets urbains des, des transports euh, ou les relocalisations, les effets de relocalisation, relocalisation résidentielle. Et donc, on attend tous effectivement la mise à jour euh, fin avril euh, des données euh, de DVF au second, pour le second semestre 2020. Et puis, par exemple, pour suivre les déplacements pour le motif santé accompagnement, euh, le, le, la méthode classique ce serait effectivement de lancer une enquête, hein, une enquête auprès de la population, auprès des professionnels de santé. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de recueillir aujourd'hui, ce sont les données auprès de l'assurance maladie sur la téléconsultation. Donc, euh, donc, on, on, on voit bien que euh, l'intérêt d'un data lab pour euh, de pouvoir regrouper toutes ces toutes ces données au sein d'une même structure et de créer en fait, un, en quelque sorte, un nouveau réflexe euh, sur l'utilisation de données alternatives. Alors qu'aujourd'hui, la, la première méthode qui vient en tête, c'est euh, je vais lancer une enquête traditionnelle par sondage, et en fait, les deux méthodes se, se sont complémentaires. Alors, dans le triptyque collecter, traiter, partager, il y a la phase de traitement qui est tout aussi essentielle, traitement, nettoyage, redressement, et là, on, on a il y a toute la panoplie hein, de, de traitements mathématiques, statistiques, euh, plus ou moins complexes, donc ça va ça va des TCD, aux, aux méthodes de régression linéaire, logistique, les méthodes de classification, ACP, hiérarchique, et puis surtout depuis quelques années, et surtout en vue de faire du prédictif, on a les, les méthodes d'IA, donc de machine learning, euh, par exemple, notamment avec l'algorithme Random Forest, et puis de deep learning par réseau de neurones artificiels, avec notamment l'algorithme de rétropropagation du gradient. Enfin, la, la phase de partage des données, hein. partager c'est aussi valoriser les données, euh, donc c'est une étape qui n'est pas du tout à négliger, et d'ailleurs notre directeur général, Fouad Awada, a été le premier à me le dire. La visualisation des données fait partie de la science des données, le choix de la bonne représentation graphique est très important. Donc le meilleur exemple, vous voyez, c'est le site Covid Tracker qui met en valeur de manière très claire les, les données en open data de l'épidémie. Alors, euh, Foyda, euh, Brigitte a parlé tout à l'heure de, de l'or, l'or constitué par les données, l'or noir en fait, la donnée c'est effectivement le nouvel or noir et dans ce cas les outils de data visualisation sont aux données ce que le raffinage est au pétrole. Et là, il existe des dizaines d'outils de visualisation. Donc, euh, par exemple, j'en cite quelques-uns, Infogramme, Tableau, BigView, Spotfire, Sagi, Power BI, etc. Nous, nous utilisons à l'Institut Infogramme. Et il existe même des outils euh, qui arrivent à automatiser, en fait, la chaîne collectée, traitée, partagée, par, par exemple, par une simple requête en langage naturel, on, par exemple, du type euh, « Quelles sont les ventes de voitures en Espagne au dernier trimestre euh, 2020 ?» Et là, le logiciel va, va chercher la base de données en open data, il va la traiter et afficher directement le graphique euh, de résultats en optant pour le, la meilleure représentation possible. C'est ce qu'on appelle la data virtualisation. Bon, et je conclue rapidement par deux slides sur la notion de Data Lab. J'aurais pu d'ailleurs la présenter en premier comme enjeu. Alors, au sein d'une entreprise, un Data Lab serait une structure dédiée à la collecte, l'exploitation et la visualisation des données, donc tout ce qui tourne autour de l'innovation autour de la donnée. Donc, elle permet de faire travailler des experts métiers et des data scientists en croisant leur expertise. Euh, c'est une structure euh, transversale apportant de la souplesse et de la réactivité aux organisations sans remanier la hiérarchie ou l'organigramme. Et c'est aussi l'occasion d'intégrer euh, de nouvelles compétences. Hein. On pense évidemment aux data scientists. Et euh, un data-là pourrait fonctionner comme une start-up au sein même de l'organisation. Donc il faut avancer euh, ensemble, évidemment avec le service informatique, le service communication, et la démarche est de type agile, c'est-à-dire que on choisit un sujet, on se lance, on essaie d'améliorer par essai-erreur. C'est un peu ce qu'on a fait avec notre tableau de bord de, de la mobilité. Et l'étape suivante est d'essayer d'automatiser la chaîne de, de, de collecter, traiter, visualiser, visualiser en, en, en utilisant des API qui permettent de télécharger des jeux de données à la volée, de les traiter et de les traiter. Et, et donc vous voyez qu'un data lab un Data Lab offre de, beaucoup de, de, de possibilités, de perspectives d'innovation de, et de transformation au sein d'une entreprise, d'entreprises comme les agents d'urbanisme, les services techniques de l'État et des collectivités. Et ça évidemment, cela bouscule un peu les habitudes de travail. Et ma dernière slide sera pour vous évoquer un Data Lab dans le domaine de l'environnement donc, c'est un projet fédéral américain qui s'appelle Neon. Neon pour National Ecological Observatory Network. Euh, alors là, on est vraiment dans la big science, comme on le fait dans le domaine de l'astrophysique ou en physique des particules. Euh, Neon c'est un projet dans le domaine donc, de l'écologie. Euh, les, les, les, les données sont, sont euh, collectées par, par des dizaines de milliers de capteurs répartis sur tout le territoire américain. Euh, dans les domaines de la biodiversité, du changement climatique, de l'hydrologie, des maladies infectieuses, de l'artificialisation, la faune et la flore, la météo, etc. Euh, ces données sont mises en ligne et disponibles gratuitement et le financement est sanctuarisé sur 30 ans depuis 2018 avec 80 millions de dollars par an. Donc je vous invite à aller consulter leur, leur site in Internet. Euh, évidemment, on peut rêver d'un observatoire de ce type-là en Ile-de-France, dans le domaine des transports, de l'urbanisme, de l'environnement. Et notre tableau de bord de la mobilité n'est jusque la première pierre de ce vaste édifice. J'en ai terminé. Brigitte merci Dani, euh, merci beaucoup J juste une petite question euh, de, de précision, de compréhension euh, d'un euh, auditeur est-ce que tu peux répondre très brièvement euh, il n'a pas bien compris quelle était cette base de données Maps Timeline tu peux nous en dire juste un petit mot alors Maps Timeline c'est la base de données de Google lorsque vous activez ou même sans le savoir, votre euh, euh, fonction de géolocalisation, vous savez que tous vos trajets sont tracés, enregistrés par Google, et euh, vous tapez simplement euh, « Maps Timeline » sur Google, et euh, vous tombez sur l'historique de tous vos trajets, dans le détail, sur le, sur le, le modèle d'une euh, enquête ménage-déplacement, donc, avec les, pour chaque déplacement, l'heure d'arrivée, l'heure de, de départ, l'heure d'arrivée. Alors, ils supputent, ils font des hypothèses sur le motif à l'origine, le motif à la destination, et euh, ils arrivent à détecter le mode de transport utilisé. Donc, cette base de données des déplacements complètement désagrégés existe. existe et, euh, et là, on réfléchit à voir comment on peut récupérer une part, ben, des, un échantillon de cette base. Tout un programme, tout un programme. vous en saurez plus dans quelques mois. Ok, euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Dany. Alors, on va, on va poursuivre avec euh, l'intervention euh, d'Antoine euh, Courmont. Antoine Courmont, vous êtes chercheur en sciences politiques. Euh, vous avez euh, soutenu une thèse qui s'appelle « Politique des données urbaines, ce que l'open data fait à la gouvernance urbaine en 2016 » et vous avez euh, fait cette thèse à la métropole du Grand Lyon. Euh, et donc, vous êtes aujourd'hui, depuis 2017, directeur scientifique de la Chaire Ville et numérique de l'École urbaine de Sciences Po, qui euh, vise à développer les recherches et les enseignements au sein de cette école urbaine sur les effets du numérique sur le gouvernement des territoires. Euh, vous euh, travaillez, euh, donc vous, vous avez poursuivi vos travaux en vous intéressant notamment, toujours au Big Data bien sûr, mais aussi notamment par exemple à l'entreprise Waze et aux plateformes numériques euh, pour euh, comprendre... Euh, pour les questionner comment elles contribuent à la transformation des institutions, des politiques publiques, des relations entre acteurs publics et privés. Et euh, bon, nombreux articles, euh, ben vous avez publié de nombreux articles sur le web et je signale une publication très récente de janvier 2021 euh, au PUG euh, qui s'intitule « Quand la donnée arrive en ville, open data et gouvernance urbaine ». Voilà, joli titre. Euh, donc, euh, Antoine, on va vous écouter sur euh, ben, trois, trois, trois questions hein, assez vastes. La première, c'est quels sont les prérequis euh, pour mettre en place un, un data lab euh, quand on est notamment un acteur public de la ville, alors une collectivité et une agence d'urba. Euh, pour ce qui est de l'Institut Paris Région, puisque vous avez compris que ça fait partie de notre agenda. Euh, quelles sont ensuite les transformations de la, de la gouvernance urbaine qui sont produites par euh, ces nouveaux dispositifs, ces nouveaux outils, notamment en termes de relations publiques privées Et en interne, quels sont, quel serait le meilleur mode d'organisation à adopter euh, et euh, comment euh, finalement organiser cette articulation entre compétences Voilà, vous avez une vingtaine de minutes pour euh, répondre à toutes ces questions. Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup hein, pour, pour l'invitation. Euh, je, je suis ravi, donc je vais essayer de, de répondre à ces questions hein, qui, sont, qui sont assez larges. Après, euh, d'un point de vue hein, qui, qui est le mien, que vous l'avez dit, que de chercheur en, en sciences politiques, où je travaille depuis une dizaine d'années sur euh, les, les effets du numérique sur la gouvernance urbaine en, en adoptant une, une perspective de sociologie politique des données, donc de, de m'intéresser vraiment aux données en elles-mêmes, leur circulation euh, entre différentes organisations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, et euh, leurs différents usages qui peuvent être mis en œuvre. Donc euh, ce que, ce matin, je voudrais articuler mon propos autour de, de trois points. Je répondrai à, à, à vos questions, je l'espère. Le, le premier, c'est un peu prendre d'abord un peu de recul euh, par rapport au Data Lab, mais juste pour, euh, pour présenter quelques éléments sur le caractère politique des données et les recompositions des pouvoirs associés à leur production et à leur utilisation. Ensuite, euh, je reviendrai sur quelques éléments liés à ce que j'appelle l'attachement des données et notamment à leurs producteurs initiaux, et donc les difficultés qui peuvent émerger liées à ces attachements, ce il s'agit de partager, de mettre en circulation ces données et de les réutiliser à des fins alternatives. Et enfin, je terminerai du coup sur les enjeux à construire une expertise des compétences et des nouveaux métiers pour exploiter ces nouvelles sources de, de données pour les politiques publiques locales. Donc, tout d'abord, enfin, je souhaitais rappeler que la donnée en sous forme d'informations statistiques, de cartographie ou d'état civil a historiquement joué un rôle central dans les processus d'étatisation des sociétés, donc c'est-à-dire de la capacité de l'État moderne à imposer une représentation à l'ensemble de la société, à mettre en œuvre des politiques publiques. Et donc, on doit rappeler que la construction de l'état-nation, est indissociable de la capacité de l'autorité politique à acquérir une forme de monopole sur la production de données légitimes et à influer en cela notre capacité à voir le monde au travers des catégories étatiques. Donc, on, on, c'est ce que le sociologue Luc Boltonski appelle le pouvoir sémantique des institutions, leur capacité à dire ce qui est, à représenter des phénomènes sociaux et à coordonner surtout les acteurs à partir de cette définition de la réalité. Donc on peut voir déjà hein, que les processus vont être très inégaux selon les pays et selon qui ont une capacité plus ou moins importante à produire ces informations et à les imposer déjà à l'époque. Et euh, autre remarque aussi qui, qui est, qui est d'importance, c'est qu'à l'inverse, ne pas produire de données pour un acteur politique, un acteur public, ça peut être aussi un excellent moyen de produire de la méconnaissance et de ne pas gouverner certains secteurs d'action publique. Et donc il y a notamment tout un ensemble de travaux de recherche qui mettent en évidence le fait que les pouvoirs publics produisent volontairement un certain nombre de méconnaissances sur certains phénomènes sociaux pour justement ne, ne pas engager d'action publique sur sur ces phénomènes. Euh, je, je pense là notamment aux travaux de Thomas Guillera sur les habitats informels qui sont souvent euh, illégitimés euh, par un certain nombre d'autorités publiques en France, mais aussi euh, à, à l'étranger. Et donc on a une connaissance qui est relativement faible de ces phénomènes ce qui empêche donc leur mise à l'agenda politique et euh, leur, leur leur prise en charge. Euh, cet aparté sur sur le fait de ne pas produire de données, hein, ce qui est, qui est quand même encore aujourd'hui quelque chose d'assez important, euh, je pour revenir sur les questions de, de recomposition de pouvoir liées à la capacité à, à produire des données. Donc je vous ai parlé de l'État et de l'étatisation des sociétés. On peut aussi observer, que, et ça c'est assez intéressant, c'est que en suivant les capacités des différents acteurs à produire des données, on peut observer les recompositions de pouvoir qui se jouent dans, dans la gouvernance des territoires. Et donc, bien avant le numérique, déjà, à partir des années 80, les... en France, avec les grandes lois de décentralisation, il y a eu donc une montée en puissance des collectivités locales, notamment des structures intercommunales. Et cette montée en puissance, elle s'est accompagnée d'une capacité à produire des données sur leur territoire, à représenter euh, en propre leur, euh, leur territoire, notamment au travers de la mise en place de systèmes d'information géographique ou alors en association avec des tiers hein, tels que les agences d'urbanisme qui produisent un grand nombre de données euh, qui sont utiles pour les, euh, les collectivités locales et la mise en œuvre de, de leurs politiques publiques. Donc là où c'est intéressant, c'est que là où les villes précédemment étaient dépendantes des services de l'État et de la, sa capacité à produire des informations sur leur territoire, elles ont gagné en autonomie en, en étant en capacité de représenter leur territoire et donc d'agir dessus euh, avec une capacité hein, qui toutefois que partielle puisque l'État conserve de nombreuses prérogatives quant à la représentation de certains phénomènes, euh, tout comme certaines entreprises aussi qui sont incontournables dans, dans la dans la gouvernance. Euh, euh, urbaine. On peut penser aux, aux grandes entreprises de services urbains qui, euh, de fait de leur position dominante sur certains secteurs d'action publique, avaient aussi euh, une certaine maîtrise de, de, de, des données les, les concernant. Euh, autre, autre limite à cela, hein, les, les collectivités aussi sont inégalement dotées en capacité de production de données et ça va être aussi très variable selon les secteurs d'action publique. On peut penser aussi euh, par exemple au secteur de l'énergie où pendant très longtemps les collectivités se sont désinvesties de ce secteur et ont produit très peu ou récupéré très peu de données euh, énergétiques en les laissant plutôt aux mains des énergéticiens et c'était que tout récemment qu'un certain nombre de collectivités souhaitant mettre en place des politiques publiques sur leur territoire en matière de stratégie énergétique, ont cherché à récupérer et à utiliser ces données. Et donc on voit que la, la recomposition des relations de pouvoir entre échelle gouvernementales peut aussi s'analyser donc par la production de données. Et donc j'en viens à un troisième temps, qui est plutôt donc l'entrée de, de nos sociétés dans, dans l'ère du numérique, dans l'ère du big data qui a, qui a été présenté précédemment, que qu'on peut citer globalement pour la fin des, des années 2000, où euh, elle est caractérisée par une capacité accrue euh, de tout un ensemble d'organisations, publiques, privées ou de la société civile, pour produire, stocker, traiter et faire circuler de la donnée. Là où auparavant, les coûts et les investissements nécessaires à la production de données la réservaient à de grandes administrations, aujourd'hui, hein, des startups, des citoyens, des organisations peuvent produire euh, des, de la donnée à des coûts beaucoup plus faibles. Et donc dès lors ils ont été en mesure de produire des informations qui fournissent des représentations alternatives de nos sociétés et de nos territoires. Donc typiquement, on peut prendre l'exemple ici d'OpenStreetMap, le projet de, de cartographie libre, ce, ce Wikipédia de, de, de la cartographie, ça aurait été inimaginable avant l'essor du numérique et la capacité de tout un chacun d'acquérir un GPS, de cartographier un ensemble d'éléments de, de, et de les, les mettre en base de données. Et ce qui est très intéressant avec un, un projet comme cela, c'est qu'il a permis de de cartographier de nombreuses zones qui n'étaient pas ou mal cartographiées, et euh, d'une manière assez euh, assez réactive. Et donc là, on peut repenser aux quartiers informels, aux au bidonvilles que je citais, qui ont acquis du coup nos, en, leur, en les cartographiant par le biais d'OpenStreetMap, on leur a donné une existence et une forme de légitimité euh, et, euh, et donc des, une existence, une mise à l'agenda, une mobilisation politique possible à partir de cette production de, de données alternatives. Euh, et donc, de fait, aujourd'hui, hein, des citoyens sont en mesure de produire des statistiques, des mesures qu'ils peuvent opposer euh, à, à l'État pour faire infléchir sa politique. On observe aussi avec le, le mouvement des, des capteurs citoyens, c'est des euh, euh, citoyens qui décident de mesurer euh, la, la qualité de l'air euh, et de produire des mesures alternatives de qualité de l'air qui peuvent opposer aux mesures officielles et donc se mobiliser à partir d'une contre-représentation de ce phénomène qui est ici la, la pollution atmosphérique ou, ou la pollution sonaire. Et donc, mesures environnementales alternatives qui sont aussi des nouvelles formes d'engagement euh, politique. Donc ça, c'est plutôt du côté euh, citoyen, société civile, mais on voit aussi hein, que euh, cette capacité accrue dans la production de données, euh, elle est était aussi investi très fortement par des acteurs privés et qui ça a pu mener à des conflits de régulation assez forts. Donc, vous l'avez dit en présentant, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise Waze, ce calculateur d'itinéraire qui est basé sur des données provenant de ses usagers qui le rend totalement indépendant de tout pouvoir public et dont le, les le modalités de calcul algorithmique conduit à un certain nombre de reports de trafic dans des quartiers résidentiels ou des zones où on ne souhaiterait pas autant de, de, de circulation automobile, qui provoque du coup des, des conflits avec les autorités traditionnelles de, en charge de la régulation de, de la circulation automobile, et une forme de, de déprise du coup de, des pouvoirs publics qui se voient dépourvus de leur capacité à gouverner puisqu'ils ont perdu en quelque sorte la maîtrise de la représentation de, de leur territoire ici de, dans, de la circulation routière. Et, euh, et donc c'est pour moi hein, le, le grand enjeu aujourd'hui avec le numérique en matière de transformation de, de gouvernance c'est vraiment la mise à l'épreuve de ce pouvoir sémantique des institutions publiques l'État ou les collectivités, les pouvoirs publics ont perdu euh, leur monopole de production de données à partir desquelles des individus vont se coordonner et, euh, et donc, on peut citer là sur euh, différents euh, niveaux, hein, que ce soit à l'échelle nationale, avec euh, l'identité numérique qui est en partie aux mains de Facebook et de Google versus l'état civil précédemment, ou à l'échelle beaucoup plus locale, des listes de meublés touristiques qui vont posséder Airbnb ou des listes de véhicules avec chauffeur possédés par euh, par Uber. Donc, ce je voulais faire hein, ce, ce premier point, hein, ce détour euh, historique et conceptuel pour témoigner de l'importance pour les pouvoirs publics de regagner une expertise en matière de production et de traitement de données pour conserver la maîtrise de la représentation des territoires et des phénomènes sociaux, et donc in fine pour conserver la maîtrise de, des politiques publiques sur, sur leur territoire. Et c'est à ce titre que les data labs qui nous intéressent aujourd'hui peuvent jouer un rôle assez crucial. Qui euh, m'amène à, à mon second point sur, plutôt, sur la mise en œuvre des data labs. Euh, data labs ou autres formes hein, que d'usage, de, de centralisation et de retraitement de, de données de, de différents types. Et donc, l'objectif hein, de, de ces data labs, ces data labs reposent souvent sur un dispositif, une infrastructure technique et une forme de plateforme de données qui permet d'agréger dans une une architecture plus ou moins centralisée, euh, selon des procédures plus ou moins automatisées et des formats euh, qui doivent être standardisés et exploitables, des données qui proviennent de différentes sources, qui proviennent de différentes organisations et qui auparavant quittaient rarement leur système d'information d'origine. Mais pour mettre en œuvre euh, cette circulation et ce partage des données, donc en amont même de tout traitement de données, ça, ça demande quand même des investissements et un travail qui est non négligeable. On a, on a vu de loin, on a un peu l'impression que c'est assez facile de, de mettre en circulation des données, de faire de l'open data, il suffirait un peu de, schématiquement, de faire un, un copier-coller d'une base d'information, in, d'un système d'information métier du producteur vers un système d'information de, de diffusion. Dans les faits, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué, parce que, en fait, les données sont loin d'être des éléments neutres et immatériels qui circuleraient aisément, elles sont au contraire solidement attachées à de vastes infrastructures sociotechniques qui sont composées d'organisations, de modèles économiques, de cadres juridiques, de systèmes d'information, de formats, voire même de cultures métiers. Et donc pour mettre en circulation et réutiliser ces données, et il est nécessaire de, de défaire ces liens. Et donc la mise en place d'un tel dispositif, ça, ça requiert un travail considérable et dans lequel les défis techniques et organisationnels sont intimement liés. Et j'insiste aussi beaucoup sur l'aspect organisationnel qui est euh, qui est tout aussi important que, que l'aspect technique autour des data labs. Donc sur, sur l'aspect technique, hein, vous avez euh, évidemment les activités de standardisation, de partage, d'agrégation des différentes bases de données, euh, métiers qui, euh, qui provoquent des, des problématiques très matérielles, de mise en cohérence des formats, mais... Euh, Également, de, de réussir à partager, à extraire des données de systèmes d'information métier qui peuvent être des systèmes propriétaires, qui peuvent être des systèmes très anciens, qui ne sont pas forcément conçus pour facilement extraire la donnée et la mettre en circulation. Donc tout ça, ça nécessite des investissements qui peuvent être assez importants. On, on le voit au travers de l'open data avec l'enjeu aussi de la mise à jour régulière de, de ces données. Et euh, également, l'autre aspect, c'est qu'il va être nécessaire d'enrôler les différentes entités, les différents producteurs et organisations productrices de données pour qu'ils acceptent de euh, mettre à disposition leurs données. Et on a souvent ici un nombre de réticences et de barrières de ces euh, organisations qui sont aussi soucieuses de leur autonomie professionnelle et qui peuvent voir d'un mauvais œil le partage de données qu'elles pourraient considérer comme une, une baisse de, de leur pouvoir et de leur indépendance. Euh, un autre point aussi ce que, que, que je souhaitais aborder, c'est euh, l'attachement des données euh, également économiques avec des modèles d'affaires qui peuvent être associés à un certain nombre de données et donc qui peuvent aussi contraindre leur mise en circulation et leur partage. Et euh, l'autre point, c'est que ces données sont aussi euh, attachées, associées à des cadres juridiques et réglementaires, donc euh, évidemment sur la question de la propriété des bases de données, mais aussi plus généralement un ensemble de de dispositions réglementaires euh, typiquement sur la question des données personnelles. Un certain nombre de ces bases de données sont des données identifiantes, euh, directement ou indirectement, et donc rentrent euh, dans ce dans le cadre du, du RGPD, le règlement européen sur la protection des données, et ce qui peut être difficile euh, de, de les partager, de les réutiliser. Ce qui Nécessite un travail assez conséquent d'anonymisation avant même tout partage. Vous avez cité la question des données bancaires, il y a évidemment euh, une, euh, un travail d'anonymisation qui doit être très grand euh, pour, euh, pour pouvoir les partager, les réutiliser, ou encore les, les données de transport pour, proposées par, par Google. Euh, et le dernier point que, que je souhaitais aborder sur cet aspect des attachements des données, c'est euh, que... Euh, ces attachements initiaux de la donnée à cette infrastructure initiale de production va aussi contraindre ce que l'on va pouvoir faire de la donnée, comment on va pouvoir la réutiliser, et, euh, et donc les, euh, les données en fait sont porteuses d'un héritage, un héritage qui contraint leur réutilisation. Elles ont été produites pour une finalité par un producteur pour une finalité, et elles véhiculent en cela une certaine représentation qui est spécifique de l'espace urbain, ce qui va rendre plus difficile leur usage à, à des fins alternatives là je voudrais prendre un exemple qui est, qui est très simple hein, qu qui est de, dans le cadre de, de l'open data du Grand Lyon que j'ai suivi dans le cadre de ma thèse euh, il y a un jeu de données sur les toilettes publiques qui a été mis à disposition sur le site open data donc les, les toilettes publiques c'était un, un fichier qui était produit par la direction de la propreté de la métropole de Lyon et, euh, et donc parce qu'ils doivent nettoyer les toilettes et donc ils ont liste, recensant et cartographiant euh, ces, euh, ces installations. Donc cette, euh, ce jeu de données a été mis à disposition sur la plateforme Open Data du Grand Lyon et il se trouve que quelques semaines, quelques mois après sa euh, diffusion, l'équipe en charge de la, du portail Open Data reçoit un email d'un réutilisateur mécontent qui euh, signale le fait que ce jeu de données serait de mauvaise qualité parce qu'il ne listerait sur le territoire de la ville de Lyon uniquement que trois toilettes publiques. Donc effectivement quand on se balade on voit bien qu'il y en a bien plus et donc ça, ça nous interroge et donc en interne on, on mène une enquête à l'époque pour savoir bah, pourquoi il manque plein de données, est-ce qu'on est vraiment si mauvais euh, métropole du Grand Lyon pour euh, produire une donnée de qualité, on va voir la direction de la propreté et qui euh, nous répond euh, très rapidement euh, euh, oui évidemment il a que on n'y a que trois toilettes sur le territoire de la ville de Lyon parce qu'en fait on ne recense que les toilettes que l'on doit nettoyer Or, aujourd'hui, un grand nombre des toilettes publiques sont des sanisettes auto-nettoyantes, hein, de type les sanisettes JC2CO, qui, euh, comme elles sont auto-nettoyantes, on ne doit pas les nettoyer, donc on ne les liste pas dans notre jeu de données. Donc, ok, très bien, mais est-ce que vous ne pourriez pas les ajouter dans ce jeu de données pour qu'ils soient un peu plus complet pour un réutilisateur externe Et là, la direction de la propreté nous répond, bah, en fait, on n'a pas cette information, puisque euh, cette information de la localisation de ces sanisettes Seule la ville de Lyon, donc la municipalité, les détient puisque c'est elle qui prend les arrêtés d'occupation de, de l'espace public pour l'installation de ces anisettes, ces anisettes et donc euh, elle ne les transmet pas à la métropole. Donc euh, cet exemple, hein, qui est un, un exemple assez, assez basique, montre que euh, n'importe quelle donnée véhicule qu une, une certaine définition de ce qu'on souhaite représenter en fonction de l'usage que l'on que souhaite faire de la donnée. Et ici, on pourrait ajouter d'autres euh, toilettes, sauf que ça nécessiterait un investissement en matière de production de données pour lequel le producteur en fait, n'aurait euh, aucun, aucun intérêt, hein, il n'y avait pas d'intérêt pour la délégation de la propreté de récupérer euh, le, le fichier des, des sanitaires qui sont euh, nettoyés automatiquement. Et vous avez cela, sur, on peut prendre n'importe quel exemple, hein, beaucoup plus complexe de données, ça va contraindre effectivement le nombre de réutilisations, puisque derrière, là, en l'occurrence, vous n'avez qu'un qu un nombre limité de, de toilettes dans le jeu de données qui est mis à disposition. Le réutilisateur pourrait, lui, faire ce travail d'enrichissement, mais il faudrait qu'il aille rechercher les données auprès de différents producteurs. Donc ça met bien en évidence hein, ce, ce travail très important, avant toute réutilisation de données et qui est souvent un petit peu négligé, qui est euh, ce travail de, de sourcing, de nettoyage, d'enrichissement de la donnée, que l'on doit faire pour pouvoir l'utiliser à des fins alternatives et... Euh, et, et, et pour un résultat qui n'est pas forcément toujours concluant, et donc c'est aussi ce qui explique hein, une des grosses limites des portails Open Data aujourd'hui, et un certain nombre de faiblesses des réutilisations des portails Open Data, c'est que ce n'est loin d'être simple de réutiliser une donnée pour un, un autre usage que pour celui pour lequel elle a été produite. Euh, il doit me rester un petit peu de temps, et donc je voulais euh, apporter mon, mon troisième point et conclure euh, plutôt maintenant sur la question des expertises et euh, des expertises professionnelles et des nouveaux métiers liés au traitement de la donnée qu'on voit dans les, émerger dans les organisations privées et publiques. Euh, nouveaux métiers tout d'abord qui font leur apparition pour, pour animer cette dynamique autour de la stratégie de data en ce nombre d'organisations, hein, que ce soit les chief data officers, administrateurs général de données, qui, les référents, les chefs de projet data de ce genre de nouveaux postes. On voit aussi des postes plutôt sur la transformation des systèmes d'information. Et donc là, les data architectes ou les data engineers. Et, et enfin, un certain nombre de, de nouveaux métiers plutôt sur, autour des outils et des pratiques métiers d'analyse de données. Et donc là, les data scientists, data analysts ou, ou autre types de métiers qui sont des profils qui restent relativement assez rares aujourd'hui dans les organisations publiques euh, urbaines et qui sont particulièrement recherchés. Euh, un, un point qui, qui me semble très important sur, ce, sur cet aspect c'est que leur bonne intégration dans les structures territoriales nécessite de construire une complémentarité avec les expertises métiers traditionnelles. En effet hein, souvent ces profils sont plutôt des profils très techniques qui ont assez peu de, de compétences de connaissances des enjeux urbains et ce qui peut aussi provoque, des, euh, des difficultés de compréhension, de, de difficultés à construire un langage commun avec les, les experts métiers. Euh, typiquement, moi, j'ai mené une enquête sur une, une expérimentation qui avait été faite par la ville de Paris sur le réaménagement de la Place de la Nation, où ils avaient décidé d'installer en partenariat avec tout un ensemble de, de start-up et l'entreprise Cisco, euh, des, des capteurs, euh, en amont et, et après l'aménagement pour comprendre les, notamment l'usage des modes doux sur, sur, sur la place. Et ces données ont été très peu utilisées, quasiment pas utilisées par la ville de Paris. Et ce qui ressort de l'enquête pour expliquer cette non-utilisation, c'est notamment des difficultés très fortes de compréhension avec des cultures métiers qui sont très différentes entre d'un côté une culture urbaine, d'aménageurs un peu traditionnelle et de l'autre côté euh, des euh, cultures plutôt issues de, du secteur euh, informatique avec une vision de voir les choses qui est très différente et, euh, et vraiment des grosses, grosses difficultés pour euh, parvenir à, à s'entendre et à, à construire un, un modèle commun autour de tout ça. Euh, mais ce qui est en fait normal, et en fait normal puisque l'émergence des big data et l'usage des big data dans les politiques urbaines est assez récente et ça prend du temps de construire des connaissances, de l'expertise autour de, de ces nouvelles sources de données. Pour prendre un exemple et mettre en perspective la, la question de de la compréhension des flux automobiles sur les territoires. Aujourd'hui, on maîtrise plutôt très bien cela. On maîtrise très bien cela parce que ça fait un siècle que, euh, on a construit des cursus universitaires, on a des chercheurs spécialisés sur la question, on a des, euh, de, des experts qui sont formés pour travailler sur euh, la, la, la collecte et la modélisation des flux automobiles qui font que, bah oui, on, on sait très bien manier ce genre de données. Or, cette expertise typiquement sur les modes doux, les, euh, les flux vélos, les flux piétons, eh ben, comme on n'a jamais trop cherché à les calculer, aujourd'hui on a très peu euh, d'expertise de, sur la question. Et donc oui, ça va prendre du temps pour euh, collecter les bonnes données, les bonnes informations et savoir les mettre dans des modèles qui soient pertinents pour, euh, pour cet euh, usage. Et, euh, et dernier point et qui, qui est important aussi dans la mise en œuvre des data labs, c'est que ces expertises, entre ces nouvelles expertises autour de la data et les expertises traditionnelles de représentation des territoires peuvent aussi entrer en conflit puisque euh, on a on a des euh, ça, ça soulève un certain nombre de questionnements identitaires hein, pour les les professionnels qui voient arriver euh, des, euh, des des personnes avec une nouvelle forme de connaissance qui peuvent remettre en question leurs euh, leurs connaissances et leur expertise traditionnelle et donc euh, des conflits des difficultés de représentation changer leur mode de faire euh, qui peuvent être assez euh, un, importantes et euh, et donc on pourra y revenir dans la discussion, mais euh, avec plusieurs exemples, hein, mais donc comment faire pour réussir à, à créer une symbiose, une hybridation entre des formes d'expertise autour de ces nouvelles formes de données et des expertises plus traditionnelles, plus ancrées dans le terrain et dans une sensibilité euh, plus forte par rapport euh, par rapport à, à l'espace euh, euh, urbain et à l'expertise métier traditionnel. Euh, je m'arrête là, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et... Euh, je pourrais préciser certains points dans, dans la discussion. OK, euh, merci beaucoup. Euh, vous avez tenu votre, votre temps. Euh, alors, euh, il y a quelques questions et moi, j'aurais aussi euh, quelques questions complémentaires. Bon, vous avez beaucoup insisté euh, sur l'importance de maîtriser pour les pouvoirs publics, de maîtriser les données et donc les représentations de la ville. Et il n'y a pas de représentation neutre en quelque sorte. Donc évidemment, des, vous avez montré qu'il y, y a des enjeux de pouvoir. Euh, euh, derrière, euh, derrière cette, cette maîtrise des données et cette euh, représentation. Alors j'avais une première question sur, euh, est-ce qu'on est qu a une idée aujourd'hui du nombre finalement de collectivités locales en France qui sont engagées dans ces démarches de Data Lab, hein, pour faire simple, en tout cas de mise en place d'outils, euh, on va dire un peu, plus, un peu ambitieux, euh, qui ont quand même pour objectif de produire euh, de la donnée et des représentations euh, Est-ce que et, et d'autre part, euh, par rapport aux, aux agences d'urbanisme, et des questions qui, qui, qui commencent à émerger, hein, ces questions des data labs, est ce que ça vous semble important que euh, les agences d'urba euh, et pourquoi et s'impliquent euh, dans ce dans ce dans ces dispositifs, dans ces outils? Euh, alors, sur les collectivités locales, hein, donc j'ai pas pas de recensement exhaustif, mais en tout cas, c'est un chemin que une de collectivités prennent. Souvent, euh, sur la question des datas, elles sont entrées d'abord par l'aspect open data et, euh, et ça, ça a mis sur l'agenda l'enjeu pour elles de, de rassembler un certain nombre de données de leur propre système d'information et aussi de leurs partenaires, qu'ils soient publics ou privés, avec une notion qui, qui fait son chemin, qui est celle de données d'intérêt général, qui a été rappelé aussi dans, dans le rapport Bottorel, de dire que on va dépasser le caractère public ou privé de données pour voir qu'elles ont un intérêt pour l'intérêt général et pour les politiques publiques. Donc derrière, ça pose des questions très euh, conflictuelles en matière de ce qu'est l'intérêt général et des données qui peuvent y être attachées. Mais donc aujourd'hui, toutes les collectivités, les grosses métropoles françaises sont engagées dans ce genre de de, de mise en place de, de plateformes, de, de lacs de données qui rassemblent hein, donc les données de de leur propre système d'information métier et de certains partenaires pour pouvoir après en faire une certaine exploitation. Euh, il reste que ces investissements sont assez longs à mettre en œuvre et assez coûteux en, en matière technique et organisationnelle, hein, comme je le précisais. Et donc on en est vraiment aujourd'hui qu'au que et euh, en matière d'analyse de données et d'impact sur la conduite de l'action publique, pour l'instant, euh, on, on, il n'y a pas grand-chose euh, qui, qui est encore fait, ça reste vraiment euh, le début. Le, quand, quand, au, au sujet des, des agences d'urbanisme, bah pour moi, ça, ça je pense que c'est pas pareil, hein, la, la question, euh, on en est encore vraiment euh, qu au, qu au tout début de tout ça, il y a une prise de conscience qu'un certain nombre de données qui est donc d'expertise qui était avant aux mains des agences d'urbanisme qui se voient aussi concurrencées maintenant ou potentiellement concurrencées par euh, d'autres acteurs et notamment des acteurs privés et donc comment les agences d'urbanisme peuvent stratégiquement se positionner pour euh, ne pas perdre la main et, euh, et conserver leur, leur maîtrise en matière de production et analyse de données et donc à mon sens ça fait ça euh, fait logique euh, de se dire euh, d'investir sur ces euh, sur ces nouvelles sources de données, d'essayer de les rassembler, d'essayer de, de commencer à jouer avec, pour voir ce que l'on peut en tirer, euh, tout en ayant bien conscience que, euh, oui, c'est long, à euh, la fois pour des questions de, de rassembler les données, mais aussi pour des questions de réussir à les utiliser pour quelque chose de, de vraiment pertinent en matière d'analyse. Et ça se fait pas euh, dans l'espace de six mois, un an, mais c'est un, un investissement qui doit euh, continuer sur, sur plusieurs années, mais qui me semble effectivement nécessaire pour maintenir une, une indépendance publique aussi en matière de production d'expertise sur les territoires. Bon, alors, euh, vous, vous avez aussi euh, évoqué euh, la question de, ben de, la, de la collecte euh, des données, des formats, euh, le diable est dans les détails, euh, bon, et de donc de l'enjeu de, de, de disposer de, de données au, au bon format, notamment euh, des partenaires privés. Donc, euh, on a euh, une question euh, qui pose euh, enfin qui porte sur, sur ce point, euh, est-ce que qu'on euh, a, a des villes, des collectivités qui ont mis en place euh, des partenariats euh, avec Google, euh, Apple ou, ou d'autres hein. Et euh, est-ce qu'il y a des solutions euh, pour euh, finalement amener ces acteurs privés à transmettre leurs données dans le bon format euh, Et puis, euh, je, je, je le relierai à, à un autre type de question à la fois sur la dimension collaborative, hein, vous avez euh, aussi euh, souligné le fait qu'un certain nombre de ces, de ces données euh, s'appuient, et, et elles sont d'ailleurs assez nombreuses, sur, sur cette dimension euh, collaborative. Euh, Est-ce que, euh, est que ça pose des questions, des problèmes particuliers, euh, cet euh, appui sur euh, la dimension euh, collaborative euh, alors, sur le, le premier point, avec ces grands acteurs de l'économie numérique, hein, bon, clairement, le rapport de force est quand même plutôt défavorable aux, aux institutions publiques, en particulier aux institutions publiques locales, euh, où, où les grosses plateformes n'ont pas forcément d'intérêt à récupérer des données publiques, ou en tout cas, ce, enfin, dans une grande majorité, euh, sauf, sauf certaines données qui, qui peuvent les intéresser, notamment en matière de transport. Mais... Euh, mais euh, il y a quand même un certain nombre maintenant d'obligations qui, peu à peu, sont inscrites dans la loi et donc dans le cadre réglementaire qui oblige un certain nombre de ces acteurs de l'économie numérique à transmettre des données euh, aux, aux collectivités. Hein, là, je pense euh, uniquement aux plateformes de, de location de meubles touristiques et notamment à Airbnb hein, qui, euh, depuis… Euh, depuis, euh, depuis euh, très récemment, aujourd'hui, euh, transmet euh, des données de manière annuelle à la ville de Paris euh, sur les locations sur son territoire, ce qui lui permet, du coup, euh, derrière, de, de pouvoir mettre en œuvre la régulation euh, et, euh, et de, de voir les, les loueurs qui ne respectent pas le, le seuil des 120 jours, entre autres. Mais, mais donc là, on passe par le cadre de la loi et ensuite avec des décrets d'application qui sont aussi très importants sur le format de données, que, un, un enjeu qui, qui se pose, c'est que si vous avez plusieurs acteurs qui vous fournissent des données dans des formats, des structures différentes, derrière vous perdez un temps quand même assez considérable à essayer de les reformater pour pouvoir les croiser et comprendre que tel loueur a loué autant de nuitées sur Airbnb, autant de nuitées sur telle autre plateforme, etc. etc. Donc il y a un enjeu de standardisation aussi pour récupérer les données des acteurs privés, ce qu'on observe aussi sur les données des engins en free-floating, où là encore, c'est dans les négociations pour les licences d'autorisation de déploiement des flottes en free-floating, il y a des enjeux de transmission des données aux acteurs publics qui peuvent se jouer au travers de cela. Sur l'aspect collaboratif, il y a, il y a un, un, moi, moi je pense que c'est euh, que c'est très important à investir pour les les acteurs euh, les, les acteurs publics et notamment ce qui, pour leur permettre aussi d'avoir des formes de représentation qui dépassent un peu leurs leur frontières territoriales Aujourd'hui, c'est la grosse limite hein, pour développer des, des services et une expertise numérique c'est que euh, les, les formats de données vont être très différents d'une d'une ville à l'autre d'une d'une interco à, à une autre et ce qui rend très compliqué pour des réutilisateurs externes leur, leur compréhension. Et donc en s'appuyant sur des initiatives comme OpenStreetMap, ça permet un certain nombre de standardisations des données au-delà des frontières qui peuvent être assez intéressantes, et surtout ça permet aussi de s'appuyer sur la foule pour produire ces données. Derrière se pose forcément la question, un peu comme pour Wikipédia à son origine et encore maintenant, sur comment on peut s'assurer de la fiabilité de ces données qui peuvent être modifiées assez rapidement et à quel point on peut s'appuyer dessus pour mener des politiques publiques. Il se trouve que, que ce soit OpenStreetMap, dans la continuité de ce que fait Wikipédia, a mis en place un nombre de dispositifs pour identifier certaines modifications qui seraient malveillantes et euh, la puissance du collectif fait qu'on on arrive à avoir des données d'assez bonne qualité et assez fiables, et certaines collectivités euh, commencent hein, à, à utiliser ces données collaboratives pour, euh, pour représenter certains phénomènes qui sont sinon assez coûteux à représenter parce qu'ils demandent une présence sur le terrain assez massive. D'accord, oui, effectivement. Alors, on a d'un côté euh, les acteurs publics, euh, dont les collectivités, l'État, vous l'avez évoqué. De l'autre côté, euh, l'ensemble des acteurs privés très différents les uns des autres. Euh, mais on a aussi le secteur associatif. Euh, enfin, il y a les gens, <rire> la, la, les, les collaborations individuelles, mais il y a aussi le secteur associatif, c'est-à-dire les gens euh, agrégés en, en association autour de la défense d'intérêts. Euh, et euh, donc, il y avait une question euh, de Léasmo à, à, à propos des, des flux cyclistes euh, euh, piétons euh, est-ce qu'il ne euh, pourrait pas y avoir, et, et il y a, on le sait, des, euh, des associations qui, euh, ou des regroupements d'associations qui euh, proposent une vision d'ensemble et qui proposent des analyses plus pertinentes euh, de leurs données ou qui lancent leur propre observatoire ou, ou baromètre, euh, est euh, le cas sur les questions de marche par exemple avec euh, Rue de l'Avenir qui s'est agrégée avec d'autres associations, voilà, est-ce que vous avez des des analyses, des témoignages, un, un point de vue sur, euh, sur le rôle des associations bah, Tout à fait. En fait, cette, ce que je citais hein, sur cet exemple des capteurs citoyens euh, pour la, les pollutions atmosphériques ou sonores, euh, c'est exactement la même chose. Hein. Euh, cette capacité accrue à produire des données, c'est aussi pour la société civile. Et donc des groupes militants, des associations peuvent produire leurs propres représentations, leurs propres indicateurs d'un certain nombre de phénomènes. Donc ici, les, les questions de... De, de cyclabilité ou, euh, ou de, sur les déplacements piétons. Et en appuyant sur ces indicateurs, proposer hein, des chiffres alternatifs à ceux des pouvoirs publics pour euh, agréger un certain nombre de collectifs, se mobiliser et faire changer euh, les, les politiques publiques. C'est ce que, c'est assez ancien. Il y a certains sociologues qui ont appelé ça le stat-activisme. Donc lutter avec des statistiques et avec un slogan qui était « Un autre nombre est possible ». Donc à l'époque c'était beaucoup sur les indicateurs alternatifs au PIB qui représentent de manière orientée la richesse d'un pays et donc certains souhaitaient le faire modifier. Et donc là on a exactement la même chose à l'échelle locale sur des groupes autour de la marche à pied ou du vélo, ou sur les pollutions atmosphériques, etc., et qui leur permettent effectivement de, de se mobiliser et de, de porter un message avec des chiffres différents auprès des, des pouvoirs publics. Merci, merci Antoine Courmont. On va, on va poursuivre donc avec l'intervention de, de Guillaume Lecoeur. Guillaume Lecoeur, donc vous êtes géographe, vous êtes, vous avez été formé à l'école normale supérieure, vous êtes responsable aujourd'hui du pôle données et innovation qui compte 30 personnes dans la direction innovation de SNCF Réseau. Alors je, voilà, je n'ai plus d'image mais ça y est, vous avez mis votre PowerPoint à l'écran. Alors, euh, deux questions, deux grandes questions pour vous. Euh, donc, on passe dans la sphère privée. Vous êtes, vous êtes directement aux manœuvres pour la mise en place de ce qu'on appelle un data lab. Euh, et euh, donc, les deux questions sont les suivantes. C'est quoi finalement le rôle et les missions de ce pôle données et innovation de SNCF Réseau que vous pilotez euh, sont, Quelle est votre feuille de route euh, Quelles sont vos méthodes de travail Vos principaux résultats Vous allez nous donner quelques exemples. Et finalement, quelle différence avec d'autres services de la SNCF, je pense notamment à tout ce qui est R&D, qui ont aussi pour, pour mission, à partir d'un nombre assez important de données, d'apporter de, des, des réponses aux questions posées par la SNCF en, en innovant, si possible. Voilà, donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Très bien, merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous voyez bien mon écran déjà Enfin, le, le partage Tout à fait. de, de On le voit bien. Super. Très bien. Tout d'abord, je vous remercie pour, pour l'invitation. Euh, C'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc, euh, la présentation, je vais essayer de la faire en, en trois temps, euh, et surtout essayer de vous présenter effectivement les avoir un, une, un aspect très euh, très pragmatique en fait sur l'usage qu'on peut avoir nous à la SNCF et plus précisément chez SNCF Réseau euh, de la donnée, et surtout euh, de l'usage qu'on fait de cette donnée dans le cadre d'une transformation qui est très très importante à la SNCF euh, depuis des dizaines d'années maintenant, qui est la transformation euh, numérique. Et euh, ça me semble en fait euh, important en fait, de considérer le Data Lab, la donnée et l'innovation, euh, qui peut être un synonyme du Data Lab dans une définition très large, et j'y reviendrai, euh, dans le cadre de cette transformation numérique, puisque pour nous l'enjeu il, il est bien ici. Euh, alors, un mot très rapide sur, sur le pôle données innovation, sur les missions qu'il a. Euh, donc en fait, on, on l'a créé, c'est très récent. En fait, cette création du pôle de l'innovation, ça, ça existe depuis un an et demi à peine, euh, et ça s'inscrit dans une vague bien plus importante, en fait, de transformation euh, qui se succède depuis des dizaines d'années à la SNCF et que je vais essayer d'expliciter dans un premier temps. En fait, le, le constat qu'on fait à la création de ce pôle-là, c'est de se dire que la transformation numérique engagée depuis une dizaine d'années, euh, elle, elle a plusieurs failles, elle hépaties de, de plein de, de biais euh, que je vais essayer aussi d'exposer. Et, euh, et du coup, on a besoin pour aller au-delà de, de ces biais-là, de ces problématiques, euh, d'innover. On a besoin de trouver des solutions qui sont en dehors de, de l'entreprise. Et, euh, et du coup, c'est, je dirais, la première raison pour laquelle on crée le, le pôle de données il y a un an et demi. Euh, c'est pour pour pouvoir innover et trouver des solutions qui vont accélérer la transformation numérique dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment la, la toute première raison. Puis la, la deuxième raison qui, euh, qui a permis également la, la création du, du pôle Donné, c'est de... Données, c'est-à-dire, une fois qu'on a réussi cette transformation numérique, une fois qu'on va avoir des données qui vont être correctement structurées, qui vont être en qualité, qui vont être accessibles, euh, eh bien finalement, qu'est-ce qu'on en fait Et là, c'est aborder la question euh, de, la, de la mise en performance, en fait de la promesse que, qui accompagne la transformation numérique de SNCF Réseau, euh, c'est euh, justement la mise en performance du système ferroviaire. Et du coup, la question qui se pose à nous, bah, c'est comment mettre en, en performance le système ferroviaire avec ces données-là Et du coup, c'est aussi... Bah, toute une autre euh, composante de l'innovation chez SNCF Réseau, enfin l'innovation euh, liée à la donnée, euh, qui n'est pas euh, uniquement dédiée à l'accélération la, de la transformation numérique, mais aussi à la valorisation des données. Et ça aussi, c'est un point euh, qui est très important. Donc ça, c'est pour moi les deux principales euh, missions euh, qu'a aujourd'hui le, le pôle d'innovation, et puis euh, ce pôle donné donc il rassemble des expertises qui sont assez diverses euh, mais qui ont été évoquées par ailleurs donc je vais pas trop m'attarder dessus mais c'est des expertises liées à la donnée qui sont assez nouvelles donc on n'a pas euh, des années des dizaines d'années d'expérience sur ces sur ces domaines spécifiques et on fait face à des enjeux qui sont aussi tout nouveaux et qu'on découvre et euh, parfois avec des compétences euh, métiers euh, très rares ou qui n'existent même pas donc aujourd'hui le, le pôle donné rassemble une trentaine de personnes euh, de data scientists de data ingénieurs euh, ou encore d'ingénieurs euh, ferroviaires mais euh, préciser ces différentes expertises si nécessaire. Euh, et donc après un an et demi, euh, un an et demi de, de création, on a 13, enfin plus d'une dizaine de projets euh, numériques euh, qui sont répartis dans l'ensemble du groupe SNCF, principalement euh, chez SNCF euh, Réseau, mais pas exclusivement, et on a par ailleurs aussi des projets qui euh, vont euh, au-delà de la SNCF euh, avec des acteurs publics comme les hôpitaux de Paris, euh, notamment dans le cadre de la, de la crise sanitaire. Donc voilà pour la présentation euh, du pôle. Ma présentation est train, est tiendra en, en trois points. Euh, dans un premier temps, je vais essayer de, de vous de prendre un petit peu de, de hauteur et d'expliquer de, la transformation numérique euh, dans l'entreprise chez Sensef Réseau, comment ça s'est passé, depuis quand ça existe, et surtout de vous montrer l'enjeu, la nécessité à planifier cette transformation numérique. Et euh, surtout aujourd'hui, de ne pas l'avoir fait euh, il y a des dizaines d'années, euh, ce à quoi ça aboutit et quel est le passif de tout ça qui me semble vraiment très très important pour expliquer aujourd'hui l'enjeu notamment d'outils comme le Data Lab. Donc ça c'est pendant un, un le premier temps de la présentation. Dans un deuxième temps, euh, je voudrais vous expliquer les défis auxquels on fait face aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, une fois qu'on a commencé à planifier la transformation numérique, on est dix ans après, euh, bien malgré tout on n'a toujours pas tout à fait réussi, on a fait toujours fait face à des enjeux qui sont très très importants, et j'essaierai de vous expliquer ces enjeux, notamment autour d'une notion qui me semble vraiment très importante, qui est celle de jumeaux numériques. Euh, et qui me semble importante aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de, de la notion de, de data label. Et enfin, dans un troisième temps, pour euh, conclure cette présentation, j'aimerais vous parler euh, de la valorisation des données et justement de l'usage qu'on peut faire de la, de la donnée dans l'entreprise, donc au-delà de la transformation numérique, mais justement, comment on peut, avec la donnée, faire des choses qu'on n'aurait pu jamais faire sans ça. Donc voilà un petit peu... Pour la présentation, donc, dans un premier temps, donc, planifier ou subir la transformation numérique. Euh, et du coup, je vous ai mis un petit chat euh, aussi pour vous expliquer euh, euh, l'idée qu'il y a derrière. L'idée, c'est de se dire que si on ne planifie pas cette transformation numérique-là, on va faire face en fait, à... Euh, on n'aura pas le choix en fait, de se dire qu'on s'engage ou pas dans la transformation numérique. La transformation numérique euh, est un mouvement qui euh, qui, euh, qui, trans, qui transverse à l'ensemble des, des activités que, que peuvent connaître n'importe quelle entreprise, et SNCF en premier lieu. Et on ne fait pas le choix en fait de s'engager dans la transformation numérique. On est tous des acteurs de la transformation numérique dès lors qu'on a euh, un smartphone, euh, un PC ou encore euh, une interface homme-machine, une IHM. Où, euh, et, euh, et dès lors qu'on a tout ça, en fait, on crée euh, bah, des systèmes d'information, plus ou moins euh, avec des normes qui sont partagées, euh, plus ou moins avec une gouvernance, plus ou moins avec un certain nombre de choses. Et si tout ça n'est pas planifié et si tout ça euh, commence à exister, euh, euh, par le bas, eh bien, ça, ça aboutit en fait à une situation que je vais essayer de vous décrire, mais euh, mais qui est vraiment, euh, qui est pas souhaitable. Et peut-être prendre un, un exemple pour expliquer en quoi c'est nécessaire en fait de, de, de planifier. C'est ce qu'on a traversé en fait avec la crise sanitaire qui a été pour beaucoup d'entreprises un accélérateur, un accélérateur pardon de la transformation numérique. On se rend compte que euh, bah, beaucoup d'entreprises, justement, n'utilisent pas Teams, euh, n'utilisent pas des interfaces comme sur lesquelles on est euh, actuellement. Et, euh, et il y a eu des enjeux dès les premières semaines, des premiers mois d'utilisation de ces nouveaux outils dont on a, les entreprises n'avaient pas forcément euh, connaissance, qui ont été bah, des pertes d'informations ou euh, des euh, personnes qui accédaient à des euh, chats privés, y compris dans les plus hautes sphères euh, euh, de l'État. Et ce qui montre en fait les, des enjeux de, de sécurité et de planification et, et ça, ça me semble être une idée qui est vraiment essentielle en fait dans, la, dans la présentation que je fais, en tout cas dans cette première, dans cette première partie. Et à la SNCF, la planification de la transformation numérique, elle est très très récente alors que la transformation numérique débute aux, aux années 80. Euh, donc au début des années 80, c'est là où on va notamment avoir les premiers postes informatisés, c'est là où on va commencer à collecter euh, des informations euh, de manière massive. Donc euh, on parlait tout à l'heure de gigas de données, aujourd'hui à la SNCF, chaque année, euh, on est sur des ordres de grandeur qui sont, euh, qui sont considérables, enfin euh, j'ai n'ai pas un chiffre très précis, mais on parle de terras de données euh, qui sont collectées euh, chaque année, donc c'est considérable. Et tout ça commence dans les années 80, euh, disons. Et, euh, et progressivement, on va donc euh, voilà collecter des données, on va produire des outils qui vont donner à voir ces données-là. On va se retrouver dans une situation dans les années 2010 où on a à peu près un millier d'outils euh, dans l'entreprise qui chacun, euh, de manière assez caricaturale, dispose de leur propre base de données, dispose de leur propre modèle de données et tout ça euh, crée des difficultés considérables à pouvoir interagir euh, entre les outils. Euh, C'est soit tout simplement impossible ou soit à des coûts qui sont euh, énormes. Et, euh, et ça, du coup, c'est le résultat de ne pas avoir conçu et planifié la transformation numérique. Du coup, ça, c'est soit à quoi on fait face dans les années 2010. Et en 2010, on va se dire que bah, les coûts euh, qui sont, euh, sont beaucoup trop forts euh, à maintenir la donnée en qualité pour chaque outil, euh, à créer des modules de conversion pour permettre les échanges entre les outils et surtout à pouvoir passer à l'échelle, c'est-à-dire à développer des, des outils sur l'ensemble de la France et non pas sur des échelles qui sont très locales. Et donc, euh, en 2010, on va commencer à imaginer autre chose euh, et c'est là où une réelle politique, une stratégie d'entreprise sur la transformation numérique va commencer à naître avec euh, l'élaboration pardon, de modèles, de normes, de gouvernance des données. On a tout à l'heure évoqué... Euh, le Chief Data Officer, c'est là aussi on va avoir un Chief Data Officer à la SNCF qui va, enfin ce poste qui va, qui va émerger. Et, euh, et tout ça en fait porte un, un rêve, porte une promesse qui est celle de réduire les coûts de la transformation numérique euh, que j'évoquais là, qui sont considérables, on parle de centaines de millions d'euros. Euh, et euh, et l'autre promesse que ça embarque, c'est également celle de se dire eh bien euh, qu'on va être plus performant demain. C'est comme ça que va naître un modèle d'entreprise qui va être le modèle Ariane, qui est lui-même basé sur le RAI-topo modèle, qui est une norme internationale sur la manière de partager des données d'infrastructure entre les gestionnaires d'infrastructure, tout particulièrement en Europe. Donc c'est ce qui permet, c'est un modèle qui permet de décrire les signaux, qui permet de décrire les voies de la même manière en France qu'en Allemagne, et qui se décline en France dans ce qu'on appelle le modèle Ariane. C'est aussi là où on va voir émerger euh, des, des grands gisements de données qui vont être partagés euh, par l'ensemble des outils. Donc, on sort du paradigme euh, un gisement de données pour un outil. Euh, et ces gisements de données, notamment, on va les, notamment les appeler basiques avec euh, un ensemble de, de domaines qui vont qui vont découler. Donc ça, c'est un peu le, le monde qu'on commence à construire en 2010 avec les organisations qui vont avec, euh, notamment une... Donc, grand, grand changement. Donc, la transformation numérique, ce n'est pas seulement euh, voilà, transformer les systèmes d'information, mais c'est aussi transformer les organisations. Donc, il y a une organisation qui va s'appeler nouvelle air qui va commencer à émerger euh, dans, la, dans la continuité. Et donc, euh, et donc voilà, ça, c'est le résultat, en fait, de la, de la non-planification et euh, le constat qu'on fait en 2010 pour commencer à planifier la transformation numérique de SNCF. On arrive aujourd'hui, dix ans après, dix ans après cette première euh, planification, et, euh, et le constat qu'on fait, c'est qu'elle n'est pas pleinement réussie. C'est-à-dire qu'il nous reste encore énormément de données à numériser et on fait face à des enjeux qui sont très structurants, même si on arrive à avoir un certain nombre de, de possibilités qu'on n'avait pas il y a encore une dizaine d'années. Donc je vais évoquer les défis et problématiques auxquels on fait face aujourd'hui. Le principal défi auquel on fait face, c'est réellement la qualité des données qui sont présentes dans nos gisements de données. C'est-à-dire que la promesse, je l'ai dit, c'est de pouvoir se déployer à l'échelle nationale, de déployer des outils de manière industrielle à l'échelle nationale, et pour faire ça, ça suppose d'avoir des données qui sont en qualité, et la qualité des données, elle n'est pas un temps donné, elle doit être continue, c'est à la fois l'historique, c'est les données qu'on acquiert en temps réel, et puis c'est les données qu'on va acquérir demain. Et cette, cette question de la qualité des données, aujourd'hui, empêche des déploiements massifs, ou alors à des coûts énormes, chez, euh, enfin chez les outils de SNCF Réseau, on n'a pas encore totalement basculé du paradigme que j'évoquais tout à l'heure, une base de données, euh, un outil, vers euh, l'usage massif de ces gisements de données à cause de cette principale problématique-là. Donc au sein du, du pôle données, on développe des solutions, euh, plusieurs solutions qui permettent d'accélérer cette transformation euh, numérique, mais surtout de passer d'un paradigme qui est celui de la responsabilité des données à celle de la maîtrise des données, euh, donc l'organisation que j'évoquais, la nouvelle organisation qu'on qu crée dans les années 2010 nouvelle ère, va nommer des responsables de la donnée, mais ces responsables vont pas avoir les outils euh, pour pour adresser la question de la maîtrise des données aujourd'hui on rentre dans une nouvelle phase euh, avec euh, en adressant en essayant d'adresser la question de la maîtrise des données, donc là c'est ce que je décris là, je vais pas m'attarder mais c'est le processus euh, justement un des processus de, de mise en qualité euh, des données Deuxième enjeu auquel on fait face, c'est euh, l'opérabilité des systèmes d'information. En fait, la problématique à laquelle on fait face, c'est euh, celle de rendre intelligibles euh, les normes, les formats euh, qu'on a pu créer dans le cadre de la planification des données, qui euh, constituent un atout, mais aussi une difficulté à pouvoir euh, transformer rapidement euh, nos outils. Et, euh, et donc, ça constitue un, un des principaux freins euh, à la transformation numérique que je vous donne à voir à l'écran, c'est très volontairement euh, flou, mais c'est une manière de représenter et de modéliser euh, le, le modèle Ariane que je vous décrivais tout à l'heure. Donc vous voyez des centaines d'objets euh, qui sont tous reliés entre eux et ça c'est euh, bah, une manière de décrire euh, et de modéliser l'information. Et comme vous vous en rendez compte, c'est extrêmement complexe et lorsqu'on donne euh, ce type de modèle euh, à des utilisateurs pour pouvoir euh, se saisir euh, de la donnée, bah, ça demande des compétences qui sont très spécifiques et ça demande aussi des connaissances euh, métiers au-delà de. De, de, de compétences euh, techniques euh, informatiques pures et, euh, et aujourd'hui bah, c'est justement des compétences qui sont, euh, qui sont rares et qui sont euh, essentielles pour, euh, pour accélérer cette transformation numérique. Ça c'est l'une des problématiques euh, de l'opérabilité mais en fait il y en a beaucoup d'autres il y a aussi celle de la performance euh, technique des, des gisements c'est à dire le fait d'avoir de, des choses qui sont euh, scalables donc facilement passables à l'échelle donc c'est à dire que Hier, vous avez un gisement par outils, ça demandait des performances qui étaient ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, les ordres de grandeur sont totalement différents. On a des centaines d'outils qui se connectent en temps réel à des gisements et qui vont consommer des centaines de gigas d'informations chaque jour. Donc ça, ça demande voilà, des, des systèmes qui sont, qui sont extrêmement complexes à, à construire. Et l'opérabilité des systèmes d'information est l'un des grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Euh, un enjeu auquel on faisait face avant et auquel on fait toujours face aujourd'hui c'est celui de la collecte des données euh, qu'on a évoqué, donc je n'ai pas trop m'y attorder mais c'est une des problématiques qu'on rencontre aussi à la SNCF on a des centaines euh, de, de documents qui sont dans des bibliothèques sous forme sous forme papier sous forme PDF et toutes ces informations là bah, elles ne sont pas numérisées il faut pouvoir les numériser et cette collecte de données a un coût énorme euh, on parle de saisie de données donc c'est comme ça que c'est réalisé aujourd'hui donc euh, des personnes qui viennent euh, lire ce qu'il y a écrit sur les documents et puis à les retranscrire dans des bases de données et le coût euh, de, de telle collecte de données est, vrai, est réellement considérable on parle vraiment de dizaines de millions d'euros et, euh, et surtout une fois qu'il est fait il faut le poursuivre il faut pouvoir maintenir cette donnée et ça, c'est une autre problématique de, de la collecte des données. Donc là, parmi les solutions qu'on développe et sur lesquelles on travaille, c'est notamment des problématiques de, de reconnaissance d'images, de numérisation de données qui permettent l'accélération de, la, de la transformation numérique, en tout cas de la collecte des données. Euh, là, cette fois-ci, j'aimerais passer, euh, enfin, en guise de conclusion sur cette deuxième partie, vers l'enjeu de la... Euh, enfin, Au-delà des défis auxquels on fait face aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux euh, qui sont plus ceux de planifier euh, la la transformation numérique, mais qui sont davantage le fait d'optimiser l'usage euh, et la gestion qu'on va pouvoir avoir euh, des données. Ce que je vous présente ici, c'est un processus qui ne euh, rentre pas dans la finesse, mais qui décrit, euh, qui décrit les grandes étapes euh, de, de gestion de données qu'on peut avoir dans l'entreprise aujourd'hui. Donc une première partie qui est celle de l'acquisition de données que j'ai pu évoquer, qui comme vous le voyez n'est pas seulement l'acquisition de données internes SNCF mais qui est aussi de la collecte de données externes, euh, notamment des bases de données open source donc on parle, enfin euh, j'ai mis ici les données météo, les données de l'INSEE c'est également les données d'OpenStreetMap qu'on a pu également évoquer. On a une deuxième étape qui est sur la mise en correspondance donc là euh, sur des choses qu'on appelle ETL pour Extract, Transform, Load euh, qui sont en fait un ensemble de, de processus qui permettent de faire en sorte qu'une donnée euh, à un endroit va pouvoir être comparée avec une autre donnée à un autre, à un autre endroit. Donc c'est euh, mettre les données sur un même piédestal pour pouvoir euh, les structurer. Et c'est un enjeu très très fort la structuration des données, sans quoi on a des choses qui sont euh, complètement euh, inutilisables dans le cadre de la valorisation des, des données. On a une problématique de mise en qualité que j'évoquais, mais surtout ça permet ensuite d'arriver dans une troisième troisième étape qui est celle du, de l'entrepôt de données, euh, qui est le fait, en fait d'avoir des données qui sont dans un mode structuré, qui décrivent un mode structuré, peut-être en opposition à ce qu'on pourrait appeler aussi un data lake, et, euh, et du coup, ça, c'est l'enjeu que porte cette troisième étape, c'est surtout la question de la performance et la construction du système pour qu'il soit suffisamment performant. Et enfin, on a une quatrième étape qui est, elle, essentielle dans, dans ce processus aussi. Il a mis à disposition des données, euh, d'une part, donc via des portails d'API, mais également euh, des microservices. Et c'est cette, euh, cette euh, nouvelle problématique euh, qu'on n'avait pas avant et qui commence à émerger tout doucement et qui me semble être un des principaux enjeux qu'on aura demain, c'est de se dire que c'est bien de mettre à disposition les données, mais dans chaque outil, euh, donc les mille outils que je décrivais euh, précédemment, on va répéter des traitements de données qui vont être les mêmes euh, d'un outil à l'autre. Et du coup, ce qu'il nous faut pouvoir optimiser désormais, c'est pas tant le partage de la donnée euh, que les différents services euh, que chaque, chaque outil vont pouvoir déployer dans leur, dans, leur, dans leur développement. Et ça, c'est un enjeu très fort. Donc pour prendre un exemple peut-être tout simple, euh, ça serait celui de la spatialisation euh, des données. Euh, pour faire écho aux enjeux géomatiques. Euh, ça serait donc on, on, voilà, on dispose d'un coordonné GPS, euh, longitude, latitude, très bien. Bah, comment je transforme ce, euh, ce, cette information-là sur une carte et comment je mets à disposition cette carte-là Et bah, le service euh, de cartographie, donc de mise à disposition des cartes, ça constitue un des principaux microservices qu'on a aujourd'hui euh, euh, sur lequel on a beaucoup travaillé qui est mis à disposition dans l'ensemble de l'entreprise et euh, notamment sur la base de données OpenStreet. Donc voilà pour le processus et en fait tout ça revient à dire, donc ce dernier enjeu sur la mise à disposition des microservices notamment revient euh, me permet de parler en fait d'un d'une un, nouvelle d'une nouvelle construction, hein, d'une nouvelle construction qui permet de répondre à cet enjeu, qui est celui de jumeau numérique. Il me semble très important en fait de comprendre euh, pour comprendre la place des data labs dans le processus de transformation numérique. Donc en fait, la cible ultime euh, dans le cadre de la transformation numérique, c'est euh, un jumeau numérique. Donc un jumeau numérique, pour faire très simple, ce serait un réplica d'une de, de, de, réalité euh, donc on peut avoir un jumeau numérique de la ville etc etc et là en l'occurrence on parle d'un jumeau numérique du système ferroviaire et euh, dans la logique en fait on n'a on pas vraiment changé euh, ce qu'on faisait il y a des dizaines d'années voire même plus dans, dans l'idée de modéliser en fait nos systèmes, la problématique elle est toujours là c'est toujours la même, c'est juste que la manière d'adresser cette modélisation ne va plus du tout être euh, la même euh, et surtout plus à la même échelle mais, mais l'idée reste la même. Donc dans le jumeau numérique, il n'y a pas euh, une transformation de la logique qui est, qui est très très forte, c'est juste une autre manière de l'adresser. Donc avec différentes étapes que j'ai déjà évoquées et sur lesquelles je ne vais pas m'adresser. Je ne vais, euh, vais pas préciser, mais on pourra, si vous avez des questions, les préciser. Ce qui me semble en fait intéressant pour faire la transition avec la troisième... Euh, la troisième partie, c'est de comprendre que le Data Lab va pouvoir ponctuellement dans ce, tout ce processus-là du jumeau numérique, répondre à quelques problématiques, en particulier sur notre capacité à innover et à trouver des solutions. Euh, et du coup, ça fait un lien avec, euh, avec la troisième partie. Donc la troisième partie, euh, pour mettre un petit peu de contexte dessus, c'est de se dire vraiment, euh, une fois qu'on a réussi cette transformation numérique, donc une fois qu'on a des données qui sont en qualité dans l'utilisement, qui répondent à des questions de performance euh, qu'on arrive à maintenir, euh, qu'est-ce qu'on en fait Et donc, euh, pour faire ça, il nous faut des endroits où innover, il nous faut euh, des endroits où on va être capable de, de construire des cas d'usage, où on va être capable de voir si on, on peut apporter des, des réponses, des solutions face à des problématiques essentielles. Et c'est là où intervient euh, le Data Lab, qui chez SNCF Réseau existe depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques années. Et le Data Lab, il faut vraiment le voir comme un outil parmi d'autres pour permettre euh, cette, euh, cette innovation-là. Euh, on a évoqué l'Open Data, euh, l'Open Data SNCF, qui permet aussi de faire ça et d'adresser les données en dehors de l'SNCF pour répondre à ces mêmes problématiques-là, donc à euh, des entreprises externes. Et donc, euh, donc, là, je vais essayer un peu de vous expliquer les enjeux qui sont autour du Data Lab et, euh, et la manière dont on, dont on travaille dessus. Euh, des enjeux qui sont très, très forts sur cette partie euh, d'innovation. C'est euh, enfin un data lab en fait il a il a vraiment une utilité qui permet de répondre à mon sens à ces quatre à ces quatre éléments. Le, le premier élément c'est euh, le fait de pouvoir identifier euh, des cas d'usage à haute valeur ajoutée euh, grâce aux données euh, qu'on a donc hier où il y avait des remontées euh, du terrain qui nous disaient bah voilà on a telle problématique on peut avoir envie de, de répondre à telle euh, a tel besoin et ce besoin-là, il a telle valeur. Ça, c'était la manière dont on le faisait hier et on continue toujours à travailler de cette manière-là. Aujourd'hui, euh, on a directement des plateformes qui nous donnent à voir les données qu'on a et à partir des informations qu'on a, à partir de la qualité des informations qu'on a, on va être en capacité euh, d'imaginer euh, des, euh, des solutions nouvelles qu'on n'aurait pas imaginées sans, sans ces données-là parce qu'on va être capable de mettre en interaction euh, plusieurs types de données. Et, euh, et du coup, ce, ce, le Data Lab, il répond vraiment à cette problématique d'identification euh, des cas d'usage euh, à haute valeur ajoutée. Deuxième, euh, deuxième enjeu qui est très très fort, c'est l'optimisation euh, des temps de développement. Lorsqu'on fait l'innovation, on n'a généralement pas des dizaines d'années euh, pour pouvoir sortir euh, des choses, enfin, ce qu'on va appeler d'époque, des « proof of concept ». On va avoir des temps qui vont être très contraints, on parle de quelques mois euh, et même quelques semaines euh, dans bien des cas pour montrer la capacité à réaliser des idées ou à les transmettre dans la réalité. Et, et donc, c'est aussi un des enjeux du Data Lab de pouvoir optimiser ces temps de développement. On a enfin la capacité à... Enfin, le Data Lab doit aussi répondre à la capacité à intégrer rapidement euh, ce POC euh, au système d'information. Donc, c'est toute la problématique de l'industrialisation. Euh, Il y a quelques chiffres qui sont, qui sont importants, mais euh, deux tiers des innovations, en fait, restent à l'état d'innovation de POC, de recherche et se, se transcrivent jamais dans la réalité dans un milieu industriel euh, et font face justement à cette problématique très forte de, de l'intégration au système donc c'est comment le data lab est en capacité de faciliter l'intégration dans les systèmes d'information et enfin il y a une quatrième problématique qui me semble aussi très très forte qui est celle de la haute disponibilité on est dans des, dans des milieux industriels qui sont très contraints euh, qui portent des questions de sécurité très fortes et du coup la haute disponibilité c'est euh, la problématique qui euh, fait que on aura toujours une application qui sera disponible, quoi qu'il en coûte, donc on aura toujours des données qui seront disponibles, même si elles doivent être parfois en mode dégradé. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des données qui disparaissent du jour au lendemain pour X raisons, parce qu'un data center a craché, par exemple, à Strasbourg. -Wazard c'est aussi. Euh, Guillaume, je, je, oui. fais, je fais juste un tout petit point euh, temps, euh, parce que bon on a pris un petit peu de retard. Est-ce que vous pouvez euh, conclure en cinq petites minutes Et on reprendra, euh, on, prend, on, on débordera un peu, on prendra dix euh, minutes, euh, donc on finira à 11h20 pour avoir le temps de, de quelques questions. Allez-y, merci. J'allais bah, conclure en fait, je vais conclure sur un cas d'usage euh, du Data Lab et des données à la SNCF, sur euh, le cas d'usage de la prédiction euh, du temps de parcours et euh, qui est l'une des innovations qu'on a pu faire grâce, grâce au, au Data Lab. En fait, cette innovation, je, la, je vais la présenter très rapidement, mais euh, elle consiste en fait à, à changer de paradigme. Aujourd'hui, on est dans un paradigme qui est déterministe, qui nous dit que pour aller de Paris à Lyon, on mettra toujours euh, deux heures et X minutes. Eh bien, euh, en fait, ça c'est globalement euh, juste, mais euh, est ponctuellement faux. C'est-à-dire que euh, qu'on soit un train, euh, qu'on soit un TGV, qu'on soit un train de fret, on mettra pas tout à fait euh, le même temps. Et plus encore, euh, lorsqu'on va connaître un incident, lorsqu'on va connaître une perturbation, euh, quelle qu'elle soit, eh bien, euh, on ne va pas pouvoir euh, prédire euh, ce, le temps de parcours. Et du coup, un des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, c'est comprendre la propagation euh, des retards et des incidents dans le système. Et pour faire ça, eh bien, on a développé euh, une intelligence artificielle sur la base de réseaux de neurones, euh, qui permet précisément de, de comprendre euh, la propagation dans le système donc c'est un réseau de neurones transformer qui nous permet aujourd'hui euh, n'importe quelle circulation euh, d'estimer euh, son arrivée à son terminus ou alors à n'importe quel point de la circulation et qui est un, un qui a plusieurs cas d'usage mais euh, les deux principaux étant l'information voyageur donc euh, lorsqu'on vous dit en gare que vous avez que votre train a 20 minutes de retard ou aura X minutes de retard et eh bien euh, à terme ça va venir de euh, cette euh, enfin, cette innovation là qui portera des résultats beaucoup beaucoup plus justes que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier cas euh, d'application. Et puis le deuxième cas d'application, c'est euh, l'optimisation de la régulation. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait passer euh, un train devant un autre, lorsqu'on supprime un train, c'est sur la base euh, d'une compréhension euh, très partielle de la propagation de retard. Et euh, du coup, grâce à cette innovation-là de, de, de prédiction euh, du temps de parcours, on va être capable aussi d'optimiser euh, tout ça. Donc voilà on guise de... De, de présentation du cas d'usage et donc en, en conclusion peut-être ce qui me semble important de comprendre en tout cas nous l'usage qu'on a du Data Lab c'est vraiment ce, ce lien entre la transformation numérique et euh, le, le jumeau numérique et euh, la valorisation des données c'est vraiment une passerelle entre, euh, entre ces, ces deux mondes que j'ai essayé d'expliquer dans, dans la présentation voilà. je crois que oui j'ai des Merci, merci Guillaume. Du coup, vous avez été, été très vite sur, sur notre exemple. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez peut-être quand même revenir un petit peu sur, sur cet exemple qui est vraiment très intéressant sur la prédiction du retard. Bon, c'est évidemment un enjeu ouais. organisationnel d'entreprise majeure. Qu'est-ce ouais. qui vous a permis vous euh, de finalement d'innover euh, par rapport à des modes de travail existants Enfin, quels sont les, les leviers, les, les conditions, les prérequis pour, euh, pour pouvoir innover oui. Alors, la première chose, je dirais, c'est d'accéder à la donnée et d'accéder à la donnée en qualité. En fait, pour faire naître cette, cette intelligence artificielle, il nous a fallu trois ans de données qui sont en fait un historique qui présente la position de chacun des trains sur sur, toute, sur tous les parcours. Donc, on parle de centaines de gigas de données. Donc, il nous a fallu accéder à cette donnée-là et de manière performante pour industrialiser la solution, donc ça c'était un, un des premiers enjeux. Il nous a fallu pouvoir développer euh, des algorithmes et donc avoir la connaissance euh, suffisante pour pouvoir euh, développer ces algorithmes-là, donc ça c'est un deuxième, euh, deuxième enjeu. Euh, un troisième enjeu c'est celui de l'industrialisation, c'est-à-dire une fois qu'on avait quelque chose qui fonctionnait euh, sur, euh, enfin, sur nos environnements, il a fallu pouvoir passer à l'échelle euh, tout ça et de manière rapide, donc euh, la problématique d'industrialisation. Euh, et ça, en fait, on arrive aujourd'hui à l'adresser cette problématique-là dans le cadre du, du Data Lab, en fait, enfin, c'est-à-dire dans le cadre de, de passer du PoC, l'étape de passer du PoC à l'étape de passer euh, à quelque chose d'industriel hein, qui fonctionne sur euh, n'importe quel environnement, c'est euh, possible grâce à, à la scalabilité, aux enjeux de scalabilité ou en tout cas aux réponses qu'on a qu'on a permis, euh, qu'on a construit dans le cadre de la planification que j'évoquais tout à l'heure. Donc le Data Lab répond à cet enjeu-là et je dirais que c'est euh, le troisième grand enjeu. On a pu faire face. Euh, la question du temps, on peut l'imaginer, est centrale. Il vous faut combien de temps pour répondre à ce type-là Par exemple, vous avez, ouais. vous avez eu Alors, combien de temps ouais. Cette innovation-là, elle a été faite en moins de six mois, ce qui est, ce qui est vraiment euh, très très, euh, très contraint en, fait, en termes de temps. Euh, pour réaliser vraiment toute la partie euh, data, euh, enfin, data science, accessibilité à la donnée, etc., ça comprend moins de six mois pour pouvoir faire tout ça. Et c'est toujours quelque chose qui est en cours, c'est-à-dire que là, on est, en, on est dans la phase d'industrialisation actuellement sur cette, sur cette innovation-là. Donc ça prendra moins d'un an pour pouvoir euh, voilà, concevoir la chose, l'idée, enfin, le cas d'usage jusqu'à pouvoir euh, l'industrialiser. On espère une industrialisation euh, au mois de juin, on va dire. D'accord. Et en termes de coût financier et je dirais en comment vous avez travaillé, on parlait de la, du lien avec les experts métiers, notamment de la SNCF, hein. est-ce que, est que vous avez des modes de travail qui sont singuliers, spécifiques Alors l'équipe rassemble justement, enfin, la première chose c'est vraiment l'équipe qui rassemble ces expertises diverses et variées, donc, euh... Euh, Antoine Courmont l'évoquait euh, comme un des enjeux très forts, c'est le fait d'avoir de, des data, data scientists qui ont des très bonnes euh, compétences, mais euh, qui par ailleurs connaissent pas nécessairement bien euh, les métiers, euh, donc là en l'occurrence les, les métiers ferroviaires. Du coup l'enjeu c'est vraiment de pouvoir assembler euh, dans une même équipe euh, ces diverses compétences, et puis de pouvoir les faire discuter ensemble et de trouver voilà un langage commun pour faire, faire émerger ces... Euh, Enfin, des solutions qui sont pertinentes parce qu'un bon data scientist ou un data scientist qui va permettre de créer un modèle euh, qui comprend des choses, ça suppose que lui-même ait déjà compris un certain nombre de choses. Donc, l'enjeu le, en fait, il est vraiment sur le fait d'avoir pu faire émerger une, une organisation qui mélange ses compétences euh, là dans une même équipe. Je dirais que ça, c'est euh, l'un des principaux euh, éléments. D'accord, euh, et ça, ça fonctionne. Euh... Cette collaboration, cette coopération euh, fonctionne Cette collaboration fonctionne, elle fonctionne vraiment et surtout elle sort un peu des, des choses communes qu'on peut voir à la SNCF où tout est assez siloté. Donc on a vraiment des transformations, Enfin la transformation numérique, elle embarque aussi les, la, des transformations dans les organisations. Donc je l'évoquais avec ce qui s'est passé dans les années 2010, plus encore 2015 avec nouvelle Air. Mais aujourd'hui, on, on est encore bah encore un petit peu plus loin que ça en mélangeant, euh, cassant les silos. Que la donnée, c'est vraiment quelque chose qui est transverse. Je dirais que c'est l'autre, euh, l'autre chose qui est clé. De dire qu'il n'y a, euh, a pas, une personne ou une entité qui est propriétaire de la donnée dans l'entreprise, mais que c'est vraiment partagé et, euh, et ça doit être accessible à tous, à la fois dans la, dans la, dans la compréhension, en fait, des, des données qui sont mises à disposition, mais aussi dans la manière de répondre à des problématiques. Donc, euh, ça, c'est un élément qui est clé euh, vraiment dans l'organisation qui est en train d'être mise en place euh, actuellement et dont le pôle données est un peu euh, à l'initiative, je dirais. D'accord. Et est-ce que euh, vous avez, euh, on, on peut imaginer que des, des résistances ou des réticences euh, en interne aux organisations, parce que c est, c est, ces enjeux de transversalité ne euh, sont pas forcément euh, évidents, euh, quels ont été les, enfin, je dirais quels sont d'une façon générale les, les, les principaux obstacles auxquels euh, vous avez, à, enfin auxquels vous, vous êtes confrontés Oui. Il bah, y a des obstacles qui sont euh, qui sont ceux que j'ai évoqués, donc les défis euh, que j'ai évoqués, les défis techniques auxquels on fait toujours face et qui sont vraiment structurants pour pouvoir euh, passer à l'échelle. Donc ça, euh, voilà je dirais qu'il demeure. Euh, C'est plutôt des défis euh, techniques, disons. Et après, on a des défis euh, vraiment organisationnels, c'est-à-dire vraiment notre capacité à pouvoir embarquer euh, tout à la fois voilà, un ensemble d'acteurs qui sont principalement constitués du métier et des bonnes expertises. Donc là, j'ai évoqué voilà, le fait d'avoir pu euh, créer euh, cette équipe dans laquelle on interagit. Donc ça, c'est une chose qui, qui fonctionne. Mais, euh, mais en fait, voilà, on fait face aussi à d'autres entités dans la SNCF qui portent l'innovation et, euh, et qui, elles, ont des modes de fonctionnement qui sont, qui sont différents. Et donc ça, c'est aussi euh, une problématique qui est euh, celle de de faire face à, à la transformation de l'entreprise, donc avec différentes tuiles, différentes couches et différentes visions aussi de ce que de ce qu'est l'innovation, de la manière dont on, on conçoit l'innovation. Et, euh, et donc là, voilà, il y a aussi des problématiques euh, organisationnelles, je dirais, mais, euh, mais qui sont euh, en partie adressées. D'accord. Euh, merci. Alors, peut-être pour Enfin, euh, euh, dans un dernier temps, euh, je, je est ce que est-ce que Antoine Courmont. Euh, vous, vous souhaitez euh, réagir, donner votre, enfin, votre, votre impression par rapport à la, à la présentation qui a été faite et, et à, la, à la démarche mise en œuvre à SNCF Réseau par, par Guillaume Lecoeur bah, Moi, je trouve ça tout à fait passionnant et, et très intéressant. Guillaume a bien mis en évidence hein, tous les, les défis qui sont à relever pour, pour mettre en place ce genre de structure. Est-ce que l'autre enfin, il y, a, il y a un point aussi, je pense, que, qui est aussi à prendre en compte, c'est que le fait que, effectivement, toutes les, les des entreprises qui sont engagées dans des transformations digitales, dans le secteur urbain, dans le secteur des, des services urbains, mais pas seulement, euh, sont mettre en place le même genre de dispositif, euh, que ce soit en matière d'entrepôt de données, puis... Euh, du coup de, de transformation en interne par rapport à l'usage de ces données et euh, et que c'est c'est assez compliqué à, à mettre en place et il euh, y a un point moi enfin j'avais une question peut-être aussi pour pour Guillaume enfin je sais que le, la SNCF donc je sais pas si c'est SNCF réseau euh, je crois pas mais il y avait eu une initiative justement de partenariat avec euh, OpenStreetMap ou des contributeurs OpenStreetMap de cartographie euh, est-ce que vous avez d'autres genres aussi d'associations avec ce genre de de, de producteurs de, de données de données issues de la société civile. Ouais. Alors l'exemple d'OpenStreetMap, je dirais que c'est vraiment le plus euh, le plus important, on utilise beaucoup les données de pour plein de raisons, mais notamment là j'ai un exemple euh, sur les sur la LOM en fait qui euh, va euh, nous inciter et nous obliger nous contraindre à mettre en, en accès les données d'accessibilité à, à nos gares notamment donc c'est un sujet SNCF Réseau et, euh, et donc en fait aujourd'hui on a une connaissance très partielle de notre patrimoine et notamment euh, Patrimoine des gares et de l'accessibilité qu'on peut donner aux gares. Et donc, on se base aujourd'hui sur la donnée OpenStreetMap pour faire, pour avoir déjà une première, une première ébauche de, de ces données-là pour ensuite pouvoir les mettre en qualité et les remettre à disposition dans OpenStreetMap. Donc, et la problématique qui s'ensuit, c'est celle de pouvoir euh, contrôler et maîtriser l'évolution de cette donnée une fois qu'elle a été mise en qualité et redistribuée euh, dans OpenStreetMap. Je cru que c'est effectivement une, une des euh, collaborations qu'on peut avoir avec, euh, avec l'environnement source euh, et notamment sur la question des formats en fait, qui est très importante aussi, puisqu'il y a deux formats qui s'opposent, il y a le format Netex ou GTFS sur cette même problématique, et aussi euh, un, autre, un autre enjeu dans le cadre euh, du partenariat qu'on a. Mais, euh, mais voilà, enfin voilà un exemple de open source, là j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais en fait on utilise de la donnée open data euh, de manière globale, enfin j'évoquais les données météo tout à l'heure, ou encore les données de l'INSEE, euh, qui sont aussi euh, des données qu'on utilise, mais sans for forcément le... Le, le, le dire ou alors échanger avec les entités euh, qui partagent cette, cette donnée, mais en tout cas, c'est des données qu'on utilise et qu'on surveille euh, de près. Euh, on a euh, quelques questions qui sont beaucoup plus techniques euh, dans le dans le fil de questions. Euh, vous, je dans les, dans les une, vous en lis une. Est-ce que vous travaillez dans le cloud public, euh, AWS, Azure, les deux oui, on travaille sur les deux, effectivement, AWS ou Azure. Enfin, moi, en l'occurrence, je travaille plutôt sur AWS, sur, sur mes services, mais euh, il y a d'autres parties de la SNCF qui utilisent Azure également, donc les solutions Microsoft. D'accord, merci. Euh, Dany, est-ce que, est que tu souhaites euh, euh, enfin, non, donner non, un avis Non, non, juste, juste remercier au nom de l'Institut nos, nos deux intervenants, euh, Antoine, Guillaume, et puis un petit coucou à Guillaume qui a fait un très très beau parcours depuis son, son stage chez nous au DMT. Hein. Donc, bravo Guillaume. Merci Ben. <rire> merci, merci, merci beaucoup. Bon.